Orange ou citron Tu quoi cette question Orange ou citron Orange, citron, citron. Orange ou citron Citron. Orange ou citron Orange. Orange ou citron Orange. Orange ou citron Amer. Ah orange ou citron Citron. Euh, vert pomme. Citron vert. Bah orange citron mieux. le C'est ça qui juste le tronc là. Orange ou citron. Citron. Orange ou mmh. citron. Orange. Orange ou citron. Citron. Orange. Orange ou citron c'est orange. Orange ou hein? citron Citron. T'as déjà réfléchi oh. à longtemps là. Ouais. ouais. Oui bah. Ouais. Mais ça va être spontané. Orange, euh, on, apporte, on apporte oh, citron. Ça, des pépées, ouais Orange ou citron Citron Orange. Citron. Moi je préfère orange. Non, il manque des Citron, citron Orange Orange Caramel Citron le oh, le Les deux Orange